Si tu leur réponds, il y a outrage. Si tu leur résistes, il y a rébellion. Si tu prends la foule à témoin, il y a incitation à C'est ce que disait Maurice Rachmus, militant infatigable, qui a démontré que les violences... En on demande la fin des gaz lacrymogènes, on demande la fin des tasseurs, on demande la fin du caméraux, on demande l'abrogation de leur loi scélérale contre la liberté de la presse. Sans liberté, sans liberté de la presse, comment allons-nous défendre nos droits Elle arrive au milieu d'une crise sanitaire. Elle arrive au moment où l'explosion de la pauvreté, c'est 10 millions de personnes en France sous le seuil de la pauvreté. Elle arrive au moment où il n'y a pas assez de moyens pour les services publics, et notamment dans les hôpitaux. Elle arrive au moment où il y a des sans d'emploi par dizaines de milliers, des fermetures d'usines, et le chômage explose. C'est pas par hasard si nous prends une loi comme ça, à ce moment. Avant-hier, à Grenoble, il y a eu une manifestation, une manifestation contre la loi sécurité globale. Mais c'était aussi une manifestation qui était capable de dire il faut des moyens pour les hôpitaux, il faut défendre la sécurité sociale. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est converger, c'est être capable d'additionner nos luttes, c'est être capable de dire que tous ensemble on va repousser cette loi sécurité globale, mais que ce n'est pas suffisant. Ce qu'on veut, c'est autre chose, une autre politique. Alors partout, sur nos lieux de travail, sur nos lieux d'études, dans les quartiers, on discute, on construit. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui. La vague, elle ne fait que commencer